Donc, bonjour à toi. Donc, moi, je suis Romain Richard. Je suis enseignant au département Génie chimique, Génie des procédés. Donc, bienvenue pour cette visite virtuelle. Avant, je l'espère qu'on fasse une visite réelle dans quelques, dans quelques temps. Allez, suis-moi. Je vais te faire visiter le, le département. Donc, là, on va commencer par l'amphithéâtre. Euh, donc, même si euh, au département, il y aura beaucoup de travaux pratiques, il y a aussi quelques cours magistraux qui, euh, qui se déroulent dans, dans cette salle. Donc, maintenant, ben, je vais te montrer aussi des salles euh, de TD et euh, les salles de travaux pratiques. Donc, dans cette partie du bâtiment, tu as les bureaux de tous les enseignants qui sont, qui sont disponibles et sont là pour répondre euh, à tes questions à tout moment. Et de l'autre côté du bâtiment, on va aller dans les salles de cours. Donc, comme tu le vois, le département est assez grand. Donc, ici à l'étage et au rez-de-chaussée, il y a des salles de, de travaux dirigés un peu partout. Et du coup, ben là, je vais, je vais t'en montrer une juste, juste ici. Donc ici, les étudiants sont par groupe TD, c'est-à-dire des groupes de 26, 28, 28 étudiants. Dans le département, on enseigne aussi de l'anglais et les étudiants ont des salles spécifiques dans lesquelles ils peuvent écouter, regarder des, des vidéos en anglais. Donc là, tu vois les, les étudiants en pleine action. Bonjour à tous Dans cette partie du bâtiment, nous avons des trois salles informatiques. Et ben là, je vais t'en montrer une où il y a aussi des, des étudiants qui sont, euh, qui sont en action. Bonjour à tous. Donc, comme tu le vois, toutes les, les salles sont équipées avec ces ordinateurs qui sont libres d'accès. Et maintenant, on va descendre au, euh, dans les halles de travaux pratiques. Bonjour, donc ici c'est des salles de, de travaux pratiques, donc des, des travaux pratiques à petite, à petite échelle, comme, comme ce que tu peux faire au lycée, mais tu vas voir qu'on peut aussi travailler sur des installations qui, ont, qui sont un peu, un peu plus grandes, et je vais t'en montrer quelques-unes dans, dans une salle à côté. Donc voilà une halle de, de génie chimique, où il y a... Plusieurs euh, installations, Oups, pardon. <rire> euh, donc voilà euh, des installations euh, pilotes où, là aussi, bah, tu peux voir des, euh, des, euh, des étudiants euh, en pleine action. Hein. Suis-moi. Donc voilà le, voilà le type d'installation hein, sur lesquelles tu vas pouvoir travailler hein, au cours de, de ta scolarité. Et maintenant, ben on va ressortir. On va passer par le rez-de-chaussée pour revenir à l'entrée du, euh, du bâtiment. Donc ici, c'est le, le foyer des étudiants. Donc Je ne peux pas te le montrer parce qu'il est en plein travaux en ce moment, mais il sera tout beau, tout neuf euh, dès la rentrée et ça sera un lieu de vie euh, euh, sympa pour euh, tous les étudiants que, pour se retrouver entre les cours ou entre, entre midi et deux. Donc voilà pour cette visite euh, du département. J'espère que, que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de, de nous rejoindre. Donc euh, ben maintenant, nous, nous t'attendons avec impatience pour, euh, pour la prochaine rentrée. A bientôt